Voilà. Donc, pour rappel euh, on a l'habitude d'enregistrer nos webinaires ça permet de les retrouver euh, par la suite sur euh, notre chaîne YouTube ou bien sûr euh, sur les réseaux sociaux donc si vous n'avez pas envie qu'on vous voit ou qu'on vous entende je vous invite à désactiver le son et votre caméra euh, sur la partie, sur la deuxième partie celle des questions et eh bien probablement que, enfin pas probablement assurément je couperai l'enregistrement donc, vous pourrez à ce moment-là réactiver et intervenir par rapport à, pour poser vos questions par rapport à, à la matière qui a été présentée. Euh, donc, voilà, je, je suis ici ce soir en compagnie de Maurizio, euh, qui m'accueille dans les locaux, les locaux de Neonomia, une organisation qu'on a eu l'occasion d'accompagner, avec laquelle il collabore. À Genève, on a passé la journée ensemble et euh, il est là un petit peu en, en renfort pour suivre le chat. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Mauricio Oui, bonsoir tout le monde. Mauricio, j'ai un tout nouveau rôle aux enfants Z, je suis en inclusion. Donc, euh, je viens de commencer mes six mois en inclusion dans cette belle organisation. Et ce soir, je vais regarder un peu le chat, euh, questionner David avec vos questions et puis j'en ai aussi quelques unes et puis, et puis voilà donc bienvenue tout le monde magnifique et on va se lancer tout de suite sur ce webinaire avec euh, comme thématique les outils collaboratifs alors il a été, euh, il a été annoncé un petit peu euh, rapidement je crois ce qui fait qu'en termes de contenu il y a une différence entre le contenu affiché sur l'illustration, où c'était les outils collaboratifs en gouvernance partagée, et puis la description qui était avec plus un focus sur ce que nous, on développe et ce que nous, on met en place. Donc, devant cette imprécision, j'ai décidé d'essayer de faire plaisir à tout le monde, quelle que soit la motivation qui vous a amené ici, et de traiter la question des outils collaboratifs d'un point de vue assez large, tout en prenant du temps pour faire des focus sur, sur ce que nous, on fait, ce que nous, on met en place. Alors, les, goûts, les outils collaboratifs en gouvernance partagée, euh, bah déjà, je voudrais revenir sur la définition de ce que c'est la gouvernance partagée. Euh, la définition qu'on a l'habitude de présenter, c'est celle-ci c'est la façon dont les membres d'une organisation s'organisent pour prendre des décisions. Il y a deux définitions un petit peu plus complexes, mais ce que je, moi je voulais remettre en avant, en introduction en fait, à, ce, à ce webinaire, c'est prendre des décisions. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'Instant Z, que c'est vraiment un thème qui nous est cher et sur lequel on insiste passablement. Euh, donc, un outil... Pour soutenir la gouvernance partagée, eh bien, a priori, c'est un outil qui va nous aider à prendre des décisions. Et quand on parle de décision, eh bien, là aussi, il faut rentrer un petit peu dans le détail. Euh, ça, voilà, ça fait un petit peu redite hein, pour ceux qui, qui nous connaissent bien, mais je pense que c'est quand même important de, de s'en rappeler. Quand on parle de prendre des décisions, eh bien, dans notre version ou notre vision de la gouvernance partagée, on a toute une palette de façon de les prendre. Il y a des façons plus collectives, euh, comme le consentement, le consensus, voire le vote, où on va mobiliser un grand nombre d'acteurs pour prendre des, cette décision. Et puis, on s'appuie aussi, aussi sur euh, les décisions individuelles, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a confié des responsabilités, des domaines d'autorité à une personne ou un petit groupe de personnes, eh bien, on a envie qu'il qu ou elle soit capable aussi de prendre des décisions. Eux-mêmes. Et donc, un outil qui soutient la gouvernance partagée, c'est un outil qui permet de prendre des décisions à plusieurs niveaux, de plusieurs façons. Alors, pour commencer, on va parler des décisions plutôt individuelles. Quand on parle de décisions individuelles dans l'approche de gouvernance partagée telle qu'on la prône à l'instant Z, eh bien, on va tomber assez rapidement sur cette notion de rôle. Un rôle, c'est une tâche, une fonction au sein de l'organisation, et puis nous, on a l'habitude de la décrire selon trois axes, essentiellement, celui de la raison d'être, celui des attendus et celui des domaines d'autorité. Je n'ai pas envie de rentrer dans le détail ici, mais ces trois axes, ça définit sur ce dessin, ce cube, cet espace qu'on appelle l'espace euh, de liberté du rôle, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cet espace, eh bien, chaque individu ou chaque petit groupe d'individus est invité à faire preuve de créativité, d'initiative, à prendre des décisions par lui-même. C'est vraiment ce, ce champ d'autorité dont je parlais tout à l'heure. Et ce cadre, eh bien, il est défini par plein d'éléments, dont trois sont cités ici, mais il y en a d'autres. Et la question, si je veux pouvoir prendre des décisions par moi-même, c'est où est-ce que je retrouve cette information Comment est-ce que je m'y connecte avec régularité pour savoir si la décision que je suis en train de prendre, eh bien, elle entre ou pas dans ce cadre qui a été défini Avant d'aller plus loin, euh, je voudrais revenir sur... Quatre valeurs qui fondent pour nous, enfin qui fondent, quatre valeurs qui, sans lesquelles la gouvernance partagée est plutôt difficile à pratiquer. Euh, la confiance, la collaboration, cette notion de liberté et de responsabilité, et puis euh, la transparence. Alors la transparence, c'est peut-être celui dont on entend le moins souvent parler, et c'est celui qui est au cœur de cette notion d'outil collaboratif et pourquoi euh, donc la, la transparence la transparence de quoi la transparence des informations des données euh, ça m'amène à comment je vais dire ça euh, ça, ça, ça m'amène à dépasser un certain nombre d'éléments qui sont présents dans notre approche de la connaissance et du savoir dans les organisations. Tout d'abord, il y a simplement d'endroits où euh, cette information, elle sert des formes de pouvoir, soit des formes de pouvoir qui sont assumées, soit des formes de pouvoir qui sont, euh, euh, qui sont plus subtiles. Si je possède une information et que je suis le seul à la connaître, eh bien... Je me rends d'une façon ou d'une autre indispensable. Euh, je le sais bien. <rire> On en a parlé encore, notamment cet après-midi avec Mauricio. On a un certain nombre de logiciels internes à l'Instant Z qui sont aujourd'hui développés par moi-même. et de, de ce fait, eh bien, il y a une relation de pouvoir qui est susceptible de se poser entre moi et l'Instant Z, puisque euh, si on était amené à se séparer, eh bien resterait de comment est-ce qu'on récupère cette information, comment est-ce qu'on s'assure de ne pas perdre les données. Il s'agit peut-être d'avoir une autre attitude vis-à-vis -vis de la personne qui possède un tel savoir et qui s'est imposée au niveau de l'organisation. Donc déjà, reconnaître ce pouvoir lié aux données, mettre en place un certain nombre de choses pour éviter effectivement que ça, ça reste... Dans les mains d'une seule personne. Là encore, c'est le travail qu'on a fait aujourd'hui avec Maurizio en grande partie, en reprenant un petit peu tous les, tous les logins et tous les comptes de nos différents outils collaboratifs pour s'assurer qu'à tout moment, on puisse les retrouver. Donc sans qu'ils soient partagés entre tous, parce que peut-être qu'il y a des questions de sécurité, comment est-ce qu'on peut garantir que s'il arrive tout d'un coup un accident à l'un ou l'une d'entre nous, eh bien, on, ne, on ne va pas rester le bec dans l'eau en ayant perdu euh, les accès au site internet les accès à, à, à nos réseaux sociaux etc euh, donc j'ai envie de mettre de rendre ces informations accessibles pour pas que l'organisation euh, pour pas prendre de pouvoir sur l'organisation et puis surtout euh, je voudrais que toute personne qui a besoin d'une information pour faire son travail eh bien, puisse la trouver si possible sans avoir besoin de ma disponibilité parce qu'à ce moment-là, c'est ma disponibilité qui va devenir un frein s'il a besoin de la formation tout de suite et que moi, je travaille par exemple pas à 100%, que je suis en vacances, etc., il va être coincé. Donc voilà, disponibilité de l'information, ça c'est le pourquoi. La deuxième, euh, cette notion de transparence, c'est une autre forme de transparence, c'est la transparence sur euh, une certaine vulnérabilité. Quel contexte est-ce que je dois mettre en place pour permettre aux gens de venir demander de l'aide, de pouvoir reconnaître qu'ils euh, n'ont pas euh, nécessairement toutes les cartes en main pour faire ce qui est attendu d'eux Comment est-ce qu'on va faire ça Eh bien, il y a une notion de discipline qui apparaît. C'est celle de se discipliner à partager l'information. Parce que mine de rien, c'est quand même du travail. C'est-à-dire, chaque fois que je fais quelque chose, prendre le temps de le documenter pour que ça soit récupérable par mes collègues, eh bien, ça va nécessiter que je sorte de mon seul fonctionnement autonome. Que Je mette les choses où je veux, comme je veux mais que je me mette d'accord avec eux pour avoir une certaine structure pour que eux sachent où retrouver les choses. Dans des formats qui ne sont pas des formats propriétaires, qui sont des formats que les autres sont aussi capables d'accéder. Si on parle de logiciels graphiques, si on parle de logiciels de mise en page, c'est des questions qui peuvent se poser au sein d'une équipe quand on ne travaille pas tous sur les mêmes plateformes. Et puis, ça veut dire que je vais tenir aussi compte de l'avancement de mon travail. Là encore, si tout d'un coup, j'ai un, un empêchement, si tout d'un coup, je, je, je, je, je suis bloqué, je ne peux pas rentrer de mes vacances, est-ce que quelqu'un est capable de reprendre le travail en cours euh, parce que j'ai documenté suffisamment l'avancement de mes actions Voilà, Toutes ces notions-là, c'est vraiment pour permettre à chacun d'avancer indépendamment les uns des autres. On verra tout ce qui est collectif après. Donc les informations qu'il faut partager, eh bien, on, va les on va retrouver un certain nombre d'éléments qu'on a dans cette carte. Donc ça c'est la carte euh, de ce qu'on appelle le modèle Z. C'est avant tout un outil de diagnostic pour se poser la question est-ce qu'au sein de mon organisation, j'ai défini les éléments qui permettent justement à chacun de générer des actions en s'assurant de rester dans le cap donc, dans l'espace sens, on va retrouver des éléments fondamentaux comme la raison d'être ou les valeurs. En tout cas, c'est les deux éléments principaux qu'on utilise, mais il peut y en avoir plein d'autres qui répondent à ce besoin de sens. Dans l'espace qu'on appelle rêve, eh bien, il y a tout ce qui est objectif prioritaire, stratégie, qui permet de donner les prochaines étapes pour les prochaines semaines, les prochains mois. Dans l'espace plan, on va retrouver tout ce qui concerne la structure, dans une organisation classique, un organigramme avec des descriptions de postes, et dans notre version de la gouvernance partagée, une structure en cercle et rôle, et tout ce qui est règlement des différents cercles et de l'organisation dans son ensemble. Euh, donc voilà, ces éléments-là... Euh, avec quelques autres éléments qui sont comme, par exemple, les, les, les différents processus qui peuvent être utilisés. Donc, ici on a, par exemple, les processus d'entrée et sortie, de régulation de conflits, euh, des règles un petit peu spécifiques qui concernent les relations, et eh bien, tous ces éléments-là, je voudrais, je souhaiterais qu'ils soient accessibles à chacun en tout temps. C'est donc quatre grands groupes, les documents fondateurs, je ne vais pas revenir sur la liste, je viens de la citer. La structure de l'organisation, ce qu'on appelle aussi le tableau de bord opérationnel, celui-là je ne l'ai pas détaillé. Le tableau de bord opérationnel, ben, c'est l'état des actions actuelles. Donc, C'est la liste des projets qui sont en cours, c'est euh, la liste de ce qu'on appelle les indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs de suivi qui permettent de mesurer un petit peu la progression de différents paramètres. Ça peut être la satisfaction euh, des participants durant une formation, ça peut être le chiffre d'affaires réalisé, ça peut être le nombre de réclamations qu'il y a eu, ça peut être tout ce qui se mesure en fait. Et puis, des listes de suivi, des checklists, hein, ça c'est la plupart des gens dans, dans leur métier, ils ont, euh, soit on leur fournit, soit ils le définissent eux-mêmes, une façon de faire les choses sous forme de, de tâches, de listes de suivi. Ça aussi, c'est une documentation qui mérite d'être archivée pour pouvoir être... Euh, facilement récupérable, que ce soit lors de l'organisation d'un événement identique ou que ce soit par quelqu'un qui reprendrait le travail. Et puis finalement, un système de fichiers, c'est-à-dire un endroit où on va ranger tous les documents de travail pour ne pas qu'ils soient sur des ordinateurs personnels, pour qu'il y ait des backups, pour qu'il y ait la possibilité, si un ordinateur est perdu, si un ordinateur est cassé, de retrouver. Quand on pense euh, outils collaboratifs permettant de soutenir la gouvernance partagée, eh bien, à mon avis, il faut s'intéresser à ces quatre grands axes et se poser la question, qu'est-ce que, au sein de mon organisation, je peux mettre en place ou utiliser pour rendre ces éléments accessibles et visibles facilement. Voilà, donc ça c'est un peu pour le contexte. Et puis... Euh on va, on va énumérer quelques, quelques solutions. Euh, donc par exemple, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des drives ou des clouds. Euh, enfin, plutôt des clouds, d'ailleurs, c'est Google Drive, c'est des solutions libres comme Nextcloud, ça peut être des solutions propriétaires hybrides. Donc, c'est des espaces de fichiers en ligne, parfois qu'on peut synchroniser avec son propre ordinateur comme Dropbox aussi, dans lesquels on va simplement archiver des documents, tout format confondu, avec un endroit, les documents qui définissent ben voilà, notre raison d'être, nos valeurs, un autre endroit peut-être les descriptions des rôles, un autre endroit encore les documents de travail. La problématique dans ce genre d'espace, eh c'est la structuration parce que euh, chacun a priori est à même de créer des répertoires, chacun est à même de créer des noms de fichiers selon son bon vouloir. Il euh, n'y a pas vraiment de contrôle d'accès ou alors il faut rentrer dans des, des situations assez compliquées. Et puis, euh, s'il n'y a pas une attention particulière qui est posée là-dessus, on se retrouve vite avec quelque chose qui est difficilement navigable. C'est un petit peu la même chose qui va se passer, de, de mon point de vue, avec des logiciels qui sont développés pour soutenir les équipes. Euh, il existe un certain nombre d'outils comme Asana, comme Trello, voire comme Slack. Hein, J'ai vu certaines personnes essayer d'utiliser Slack dans ce sens-là. Euh, qui sont des outils pour gérer des tâches essentiellement au sein des équipes et en tordant un petit peu euh, ces logiciels eh bien, on arrive à y intégrer des fichiers ou des liens sur des fichiers externes à structurer, euh, je pense à Trello, euh, des colonnes pour y faire figurer un certain nombre de choses à décrire des postes dans des petites fiches et des choses comme ça mais là encore, souvent le cadre n'est pas... Euh, nécessite une discipline de chaque membre de l'organisation parce qu'on a vite fait d'avoir deux équipes qui travaillent dans des logiques différentes qui font que quand on essaye de passer d'une équipe à l'autre en termes de recherche de données, eh bien on se perd. Ce qui nous amène à la troisième catégorie, c'est celui des logiciels dédiés. Euh, donc les logiciels dédiés, euh, ils le sont généralement par rapport à une forme de gouvernance partagée qu'on dit constitutionnelle, c'est-à-dire que ce des formes de gouvernance partagée qui sont définies par un ensemble de règles de fonctionnement, qui sont documentées dans, ben, vu leur nom, ce qu'on appelle des constitutions. Donc La première forme de gouvernance partagée qui a émergé de dans ce, ce mode-là, c'est l'holacratie, mais depuis il y en a d'autres. Et euh, comme il y a des règles qui sont assez précises, eh bien ça permet de développer des logiciels qui posent l'équivalent de ce cadre. C'est le cas de GlassFrog, qui est un logiciel américain, Hola Spirit, qui est un logiciel français, uh, Peerdom, que j'écris faux, c'est P-E-E-R-D-O-M, qui est un logiciel suisse, et puis, OMO, eh c'est le logiciel que euh, nous développons actuellement à l'instant Z et qui a été initié il y a maintenant plusieurs années par une boîte qui s'appelait Enoia. On va faire un petit tour du côté de ces logiciels dédiés. Donc, Je vais arrêter le partage d'écran ici. Pour vous partager celui ci voilà donc je vais faire le lien à travers euh, sur ce que je viens de vous présenter pour faire un très rapide tour de ce que c'est qu'un logiciel dédié c'est pas le, le but de faire une, une formation à l'utilisation d'un tel logiciel on a d'autres webinaires d'introduction sur OMO où on prend plus de temps pour rentrer dans les différentes fonctionnalités. Et puis d'autres webinaires un peu spécifiques sur certaines fonctionnalités qui devraient être programmées avec une certaine régularité. Mais avant toute chose, simplement, le lien avec les éléments que je vous ai partagés. Donc on voit par exemple sur, cette, sur cet écran que je suis à l'instant Z, en l'occurrence, qui est composé d'un certain nombre de membres, qui a une raison d'être, donc c'est un de ces éléments constitutifs, et qui a également des valeurs, c'est ces valeurs qui nous, qui nous définissent et qui nous caractérisent. On a également une structure, donc en gouvernance partagée, on parle très souvent de structure en cercle et rôle, donc, on voit qu'ici, on a un certain nombre de cercles imbriqués dans les, autres, les uns dans les autres, en l'occurrence des cercles régionaux ou des cercles spécifiques sur certaines tâches, comme par exemple ici, communication et médias, qui fera un très bon exemple. Donc, on voit que ce cercle communication et médias, eh bien là encore, il est défini par des éléments qui sont du coup classés, structurés une raison d'être, des attendus, des domaines d'autorité des éléments stratégiques qui sont ici et un détail, par exemple, de chacun des rôles chacun des rôles étant lui aussi défini par une raison d'être, des attendus et parfois, parfois mais pas toujours, des domaines d'autorité voilà donc un logiciel dédié permet de retrouver une structure avec des cases préconstruites dans lesquelles les utilisateurs vont être invités à compléter. Cette structure imposée finalement par le logiciel, eh bien, ça en fait des logiciels qui sont plus difficiles à prendre en main, qui nécessitent un petit peu de concentration, mais par contre qui sur le long terme permettent de garantir le maintien d'une structure. Tu viens de dire, David, oui? tu viens de dire, et ça c'est intéressant, je trouve, c'est que la personne le prend en main, l'utilisateur, ce n'est pas, pas, pas un cadre, ce n'est pas un pilote qui va, qui va tout écrire, mais tu, le logiciel donne la main à, à l'utilisateur, et c'est ça qui est intéressant. Mais, question autonomie. oui. Oui, merci, de, merci de le préciser. Euh, quand on parle de, ben justement de, de circulation de l'information, c'est vrai que c'est euh, vraiment une posture que moi je défends en tout cas et qui est, euh, et qui est soutenue par la plupart de ces logiciels, je crois. C'est on n'a pas envie de centraliser la mise à jour de l'information. C'est-à-dire qu'il n'est pas souhaitable qu'on nomme une personne au sein de notre organisation dont le job, ça sera de s'assurer, de collecter l'information et de la mettre à jour pour tout le monde parce qu'on retombe sans une forme de, de centralisation et on aurait tendance à déresponsabiliser les membres de l'organisation d'y penser par eux-mêmes donc ici on a vraiment une structure qui invite chacun à mettre à jour les données qui le concernent afin de les rendre accessibles à tout le monde alors bien sûr quand je on parle de raison d'être ou de valeur, ça c'est clairement des éléments qu'on va changer collectivement à un moment donné. Par contre, les éléments qui sont plus dans l'action, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure par exemple des projets en cours, eh bien, chacun est invité à tenir à jour la liste de ses projets en cours et les faire évoluer. Euh, les classer selon euh, différents euh, états, par exemple est-ce que le projet est en cours, est-ce que le projet est terminé est-ce que le projet est bloqué bref, chacun peut facilement euh, utiliser cet espace comme outil euh, d'organisation personnelle en y retrouvant la liste de ses tâches la liste de ses projets, mais en même temps un espace de partage pour les autres utilisateurs voilà, même chose pour euh, des indicateurs de suivi ou euh, des tâches récurrentes qui doivent se reproduire régulièrement. Là, on voit qu'il y a un certain nombre de trucs qui n'ont pas été faits. Probablement qu'il y a une réunion qui devrait euh, se profiler prochainement et qui va discipliner un petit peu les différents membres de l'organisation à mettre à jour ces informations avant ce temps, de, ce temps collectif. Voilà donc je vais en rester là par rapport à cet outil là si vous avez des questions plus spécifiques on pourra en rediscuter tout à l'heure et puis si je reviens sur la suite de ma présentation ça m'amène à un point de vigilance enfin que qui me semble être un point de vigilance quand on pense à un tel système c'est euh, l'historisation des modifications dans quelle mesure est-ce qu'on est intéressé à ce que l'historique des différents changements eh bien, soit rendu visible les évolutions des cahiers des charges, les évolutions des stratégies, est-ce qu'on veut garder, archiver les anciennes, etc. Euh, et puis la question des droits d'accès est-ce que euh, je fais suffisamment confiance à tous les gens qui sont concernés pour que personne n'aille écrire là où il n'a pas le droit techniquement de le faire Ou bien est-ce que je dois avoir un système qui me garantit, au contraire, que les gens qui n'ont pas les accès sur certains fichiers ne puissent pas les modifier, mais puissent par contre les consulter et donc, quand on est dans des structures en cercle et rôle, ben, on a des droits qui vont changer en fonction des cercles auxquels on appartient, des rôles qu'on est en train d'énergétiser. Et puis, un petit point supplémentaire. Là, j'ai parlé d'une sorte de prise de décision autoritaire où j'ai besoin de collecter ces informations pour prendre la décision par moi-même. Je peux vous parler aussi de la forme de prise de décision par consultation c'est-à-dire que je vais prendre ma décision par moi-même mais en consultant les gens qui sont concernés ou les rôles qui sont impactés, est-ce que cet outil me fournit la possibilité de visualiser, de me rendre compte de quels sont les autres rôles qui pourraient être concernés, impactés et auxquels il faudrait que je me connecte euh, voilà. Donc ça, c'était pour la prise de décision individuelle. Et puis, bien sûr, on a la prise de décision collective. Alors, dans tout ce qui est intelligence collective, on a vraiment ce petit schéma que moi, je trouve très parlant. Avec une première phase d'émergence, c'est-à-dire que c'est un espace collectif où on va laisser sortir un maximum d'idées quand je dis laisser sortir, c'est-à-dire qu'on va les énumérer en si possible euh, sans avoir besoin de les comment dit, oblitérer c'est-à-dire euh, sans émettre de jugement euh, non cette idée n'est pas bonne, j'en ai une meilleure etc. Simplement les laisser coexister dans un espace qui est représenté ensuite par ces, ces petits traitillés, ce qu'on appelle la flow zone. c'est-à-dire qu'on va les laisser flotter un petit peu dans l'air le temps que nos, nos mentales se, se fassent à certaines idées, tissent des liens, euh, intègrent un certain nombre de choses. Et puis, dans un deuxième temps seulement, on va essayer de converger, c'est-à-dire d'amener ces différentes idées vers une proposition et, bien sûr, une décision. Donc, l'idée d'un processus collectif, c'est quand même toujours, pour nous en tout cas, d'arriver à une décision. C'est ce qui va euh, se, se produire à la fin d'une convergence. Donc, un outil enfin, ou des outils euh, qui soutiendraient la gouvernance partagée pour euh, la prise de décision collective, eh bien, c'est des outils qui peuvent nous soutenir dans l'émergence, euh, dans cette flou zone, dans la convergence ou euh, dans la prise de décision. Ça, c'est ce que je viens de dire. Euh, il, y a juste, il y a juste un point supplémentaire, c'est l'enregistrement du résultat. Ça me semble être un truc super important parce qu'on peut passer une journée à faire émerger des idées, à converger et puis à prendre une décision. Mais si on ne prend pas soin, à un moment donné, d'enregistrer ce résultat, euh, eh bien, on a des chances que quelqu'un rouvre la question assez rapidement. Donc, de trouver une façon de ritualiser l'enregistrement pour qu'on puisse s'y référer facilement, retrouver ça facilement, eh bien, ça fait vraiment partie intégrante du processus. Alors, j'avais... Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut... comment est-ce, Qu'est-ce qu'on a comme outil concrètement à utiliser Alors... Je ne voulais pas partir directement sur les outils numériques, donc je, je rappelle qu'en intelligence collective, le présentiel, c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est très agréable, qu'il faut favoriser, euh, qui permet un vrai contact, à mon avis, vraiment quelque chose de plus riche. Euh, et les équipes ont souvent besoin de ces moments-là pour développer des cultures communes. Là, on est après une année et demie de COVID et je sens clairement les collectifs qui souffrent de trop utiliser le numérique, qui souffrent de ne pas s'être vus suffisamment dans ces espaces d'échange là aussi. Et donc, si vous avez la possibilité de prendre le temps en équipe pour travailler sur les décisions collectives, eh bien, ce n'est pas plus mal. Pour autant, des fois, on a des processus longs, des fois, on n'a pas l'occasion et ça vaut la peine de savoir ce qu'il existe. Alors, euh, on a de nouveau de la solution la plus simple, simplement, des, par exemple, des traitements de texte partagés. Euh, moi, j'ai travaillé dans pas mal de collectifs où on avait des Framapad ou bien des, des Google Drive, ces documents partagés dans lesquels on peut être plusieurs à écrire. Et puis, euh, on ouvre le document. À un moment donné, on écrit... Et les gens y reviennent en deux rencontres ou bien simplement le document est créé et puis chacun va y écrire quand il veut, changer des choses, rajouter des commentaires, etc. ça peut très bien fonctionner, c'est simple à mettre en œuvre, mais une fois de plus, en termes de structure, c'est de la discipline de chacun de faire respecter un certain cadre. Il y a des gens qui utilisent là encore des logiciels de chat alors. Je pas vu tellement utiliser euh, euh, des choses trop simples comme WhatsApp mais par contre Slack avec ses différents canaux eh bien c'est une solution que j'ai vu utiliser pour lancer des canaux sur certaines discussions euh, personnellement je ne suis pas un fan donc je ne vais pas creuser ici et puis ensuite il y a euh, des logiciels dédiés euh, alors j'ai entendu parler de Lumio je l'ai peu utilisé. J'ai eu un échange avec Maurizio tout à l'heure. Est-ce euh, que Maurizio, tu as profité pour nous en dire un mot parce que je crois que ce sera plus pertinent, même si je pense que... Euh... Oui. oui, bon, OK. Le mieux, il est vraiment sympa. C est, c est, on est vraiment sur cette émergence, convergence. Euh, ce sont des, des, des... Donc, on peut dédier des espaces. Hein. Euh, je sais pas, on parle de communication, on parle de... de, de... De design, on parle d'administration, les gens peuvent se, se, se relier à ces canaux. Et, et ce qui est sympa, c'est que c'est une discussion. Donc, c'est une discussion où tout le monde peut dire euh, qu'est-ce qu'il en pense. C'est souvent à partir d'une proposition, hein, comme souvent dans, dans, dans, au moment de, de l'émergence. C'est une proposition ou alors l'écoute des, des avis de chacun qui construit une première proposition. La proposition est discutée. Et ce qui est très sympa dans le Lumio, c'est qu'à chaque, chaque instant de la discussion, on peut ouvrir une prise de décision. Donc, soit une consultation soit quelque chose qui va vraiment vers une décision, un vote. Et, et il y a différents styles et de consultation et de vote, ce qui fait pour moi un, un très bon outil à, à, à tester. En tout cas, moi, je l'ai utilisé avec différents groupes et il a toujours donné satisfaction. En, en Lumio, c'est la... C'est l'outil de la maison mère qui est en Australie, je crois. Et puis, on le retrouve chez Framasoft avec le mot, avec le, le nom Framavox, pour ceux qui l'ont déjà connu. Donc, il est très bien pour la convergence, euh, le, le moment flux aussi, hein, et puis la convergence dans la, dans, dans la prise de décision. Mm -hmm. euh, Donc dans, dans les outils de, de convergence, hein, tu citais cité, il y a le sondage. À un moment donné, on peut arrêter la discussion et dire, OK, petit sondage, série d'options, quelle est la prise de température et continuer après. Et puis, effectivement, à un moment donné, l'arrêter avec une prise de décision qui est actée. Si on a le temps, peut-être, Enfin, s'il y a des questions plus spécifiques, on pourra peut-être partager un bout d'écran tout à l'heure. Mais vraiment, cette notion, il y a un, y a un fil de l'historique sur le côté. On voit à quel moment ont été posés des sondages, à quel moment ont été posées des prises de décision. Donc, ça permet de, de se rappeler que non seulement on est en train d'avancer dans la discussion, mais il y a un certain nombre de choses qui ont été mesurées ou actées à certains moments de, de cet avancement. Et moi, ça va me permettre de euh, parler de deux petits outils qu'on utilise chez nous, qu'on a, qu a développé chez nous et qu'on qu utilise chez nous. Euh, le premier, c'est le, le jugement majoritaire. Alors, on a déjà fait un webinaire plus, plus complet sur, sur ce sujet-là, mais euh, il s'est vu agrémenté d'un certain nombre d'options complémentaires ces derniers temps qui permettent notamment cette notion euh, d'émergence. Donc, quand on crée, euh, donc juste avant... Avant de, de, de, de dire comment l'utiliser là, je vais peut-être revenir juste que c'est le jugement majoritaire. Donc, à nouveau, j'arrête de partager mon écran pour passer ici. Donc, le jugement majoritaire, c'est un système de vote. Un système de vote un petit peu plus complexe que le vote simple, où parmi un certain nombre d'options, on doit choisir une. Ici, parmi toutes les options, on doit noter chacune d'entre elles. Euh, ça nous permet de mettre plusieurs options en tête si vraiment on les trouve très bien, voire plusieurs options, euh, euh, rejeter plusieurs options parce qu'elles sont insuffisantes, voire euh, à rejeter. Donc, par exemple, ici, si les deux premières options me conviennent parfaitement, eh bien, je peux les mettre à égalité. S'il y en a d'autres qui me rebutent, eh bien, je peux faire la même chose. Et puis, je peux avoir toute une gamme d'évaluations. Il y a sept niveaux qui sont définis de base dans, dans la définition de, de ce jugement majoritaire. Et puis ça, ça va donner un résultat, euh, ici où chacune des options eh bien, on verra le pourcentage de chacune, chacun des votes donc on voit qu'on a 16% de gens qui ont trouvé ça très bien 50% qui ont trouvé ça bien et puis le reste qui a trouvé ça assez bien donc cette, ça place cette proposition devant les autres selon un algorithme qui est celui qui a été défini par les gens qui ont mis en place ce système de vote euh, donc voilà, ça c'est le jugement majoritaire alors comment l'intégrer dans la prise de décision collective Eh bien, euh, si on crée euh, un scrutin, oops, ici, eh bien, oops, là je me bats avec vos euh, photos. Voilà. Donc, mon scrutin, ça va être un titre, ça va être une question qui est posée, ça va être des dates de début, dates de fin. Euh, par contre, ça va me permettre, dans les options d'interactivité, je vais avoir la possibilité de faire des propositions. C'est-à-dire que je peux commencer avec des propositions qui sont vides et sur une certaine période, laisser les gens proposer. Par exemple, tout à l'heure, j'avais cette démonstration de des destinations de vacances. Eh bien, au lieu de pré-remplir ces destinations de vacances, je pourrais poser la question, où souhaitez-vous partir en vacances Et pendant quelques jours, une semaine, eh bien, tous les utilisateurs concernés peuvent venir faire un certain nombre de propositions. On peut soit laisser complètement ouvert, soit limiter le nombre de propositions par personne. C'est ce que je rapprocherai le plus de cette période d'émergence. On va collecter toutes ces idées. Et puis ensuite, une fois qu'on a fini de les collecter, eh bien, on va converger euh, immédiatement par le vote. Donc là, clairement, on n'a pas la période de la flou zone, hein, cette période où on les laisse flotter en l'air, qui permettent éventuellement de les faire évoluer, de discuter dessus. Ça n'existe pas dans ce logiciel. On arrive tout de suite sur la date où on va commencer à voter et qui va nous amener à ce résultat que j'ai présenté ici. Euh, et la question, c'est comment, dans une décision collective, on va utiliser ce résultat. On peut l'utiliser quoi soit comme un système de vote, c'est-à-dire définir que la première ligne, c'est celle qui l'emporte, par les de destinations de vacances, mais il y aurait une proposition qui aurait remporté le plus d'adhésion, et du coup, ça devient le résultat du groupe. Mais c'est aussi une bonne façon d'entrer dans une prise de décision par consentement. C'est-à-dire de permettre à quelqu'un de formuler une proposition, de générer une discussion qui permettra de formuler une proposition. Simplement qu'au lieu de partir du point de vue de chacun ou du sentiment de chacun, eh bien, on a déjà une photographie visuelle de qu ce qui est important pour le groupe et ça permet d'avoir une discussion qui est un petit peu plus posée en étant conscient qu'il y a certaines options qui ne sont vraiment pas valables et puis qu'il y en a peut-être deux, trois qui, euh, qui méritent d'être argumentées un petit peu plus. Voilà, donc comme système de vote ou comme système pour alimenter une discussion collective et une prise de décision par un autre moyen. Donc voilà, émergence, convergence, et puis euh, on n'a pas il euh, n'y euh, a pas ce flou zone. Et là je vais vous parler d'un autre. C'est vraiment un petit, un petit projet, euh, mais qu'on qu utilise, enfin que moi personnellement en tout cas j'utilise assez régulièrement quand je fais des, de la facilitation justement en intelligence collective. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser ce qu'on appelle un time timer. Donc un time timer, c'est une horloge où l'affichage du temps qui reste est affiché en grand, en rouge. Pour les facilitateurs, je crois qu'ils aiment bien ça parce que ça permet d'avoir un truc posé dans un coin où d'un coup d'œil, on se rend compte où on en est. Mais par contre, on est souvent en train d'aller le retoucher. Pour, pour remettre la période de temps supplémentaire, il faut se référer à ces feuilles. Donc ici, ce time timer, eh bien, il peut être programmé en plusieurs euh, en plusieurs temps en fait. Euh, et là, je l'ai utilisé en appuyant sur d'une part sur ce que nous on appelle la réunion. Euh, d'orientation, c'est-à-dire celles qui nous permettent de poser les objectifs stratégiques, qui s'appuient elles-mêmes sur les six chapeaux de, de bono. Pour ceux qui connaissent, ça vous, fera, ça vous parlera les couleurs. Donc, on a une première phase assez rationnelle, c'est-à-dire le chapeau blanc pour faire un bilan. Ensuite, on va partir pendant 25 minutes sur un cercle de rêve pendant 15 minutes, travailler sur nos forces et opportunités, pendant 15 minutes sur les menaces et nos faiblesses, euh, ensuite 20 minutes à nouveau avec le chapeau vert de la créativité sur ce qu'on appelle les leviers, prendre 10 minutes pour avoir un petit ressenti sur tout ce qui est passé, et puis terminer dans une phase de synthèse qui va durer une vingtaine de minutes, et une trentaine de minutes maximum qui sera dédiée à la décision par consentement. Et une fois que j'ai défini mon programme, comme ça, euh, bon, je peux, je peux l'éditer hein, juste pour, pour voir. Donc ici, si je veux prendre un peu moins de temps pour le bilan, je vais mettre 15 minutes à la place. Voilà. hop, Voilà. Ça va me réattribuer mes différentes zones. Et puis, en animation, je vais me poser un ordinateur portable dans un petit coin. Et je vais faire « Play ». Et à partir de maintenant, eh bien, je vais avoir un chronométrage non-stop pendant toute la durée de l'animation. Donc on voit que ça va durer au total 149 minutes. On va finir à 20h17. Et puis, je vois que sur la période en cours, c'est-à-dire mon chapeau blanc, eh j'ai mon compteur qui commence à décompter de 15 minutes gentiment, en direction de 14, etc. Donc voilà, ça c'est un petit indicateur de temps euh, qui, euh, qui permet au rôle facilitation de se détacher un petit peu, de, de, de surveiller sa montre, bien de l'avoir plus facilement avec un rappel automatique des, sous forme de dong à chaque, à chaque changement de période. Généralement, je ne suis pas complètement rigoureux sur ces arrêts-là, mais par contre, ce petit dong, ben, ça permet déjà au groupe de se rendre compte que le temps est passé, et puis moi, de savoir où on est, puis de, de naviguer un petit peu avec ces différents éléments. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le, le petit outil accessoire, mais qui vient euh, vraiment soutenir ces, ces périodes d'intelligence collective où on essaye de passer par différentes étapes, notamment quand on utilise les six chapeaux de, de Bono qui sont justement des éléments d'émergence de, et de flous zone avant d'arriver sur la convergence. En tout cas, moi j'ai recherché pas mal d'outils et je n'ai jamais vu des comme ça. Elle était très humble, tout l'appelle petit outil, moi je le trouve très chouette. Merci. Voilà. Euh, alors, ben, en conclusion... Euh, donc l'idée pour moi c'était euh, de vous présenter euh, ces, ces trois outils et vraiment de les rattacher à ce qui fait le, le cœur pour nous de la gouvernance partagée c'est à dire la prise de décision euh, et même quand on parle de partager de l'information je crois qu'il ne faut pas oublier de pourquoi on partage de l'information il y a cette notion euh, de permettre à chacun au sein de l'organisation d'avoir les éléments qui sont nécessaires pour savoir où on va, qu'on attend de lui et qu'il puisse euh, trouver les informations qui vont lui permettre d'être le plus indépendant possible pour ne pas dépendre de la disponibilité d'un autre membre de l'organisation. Et c'est un petit peu la condition qui permet à quelqu'un, quand il a justement quand il se met devant son poste de travail, ou quand il se dit ben maintenant je prends du temps pour mon organisation, que ce soit professionnel ou associatif, et c'est encore plus important quand c'est associatif en fait parce que parfois on y consacre moins de temps, ça nous demande plus d'énergie de nous mettre dedans et donc il faut, que, il faut que les éléments ils soient sous la main pour qu'on rentre facilement dans la production. Sinon, on attend d'être juste avant la réunion, on attend ces temps collectifs en espérant que c'est là qu'on va travailler. Et puis, si on gouverne, la gouvernance partagée, elle est là pour soutenir ça. C'est notre capacité individuelle à faire avancer les projets, indépendamment des autres, mais en y restant connectés. Voilà. Alors, moi, je suis au bout. Mauricio, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose bon. En tout cas, il n'y avait pas des questions. J'ai répondu à quelques questions directes. Euh, J'avais préparé peut-être quelques questions, oui. Euh, tu as dit avant, les fichiers, c'est quelque chose d'important. En tout cas, ça donne la transparence. Euh, question agenda, euh, Open My Organization, il y a quelque chose pour l'agenda <rire> C'est la question qui tue parce qu'on a passé notre journée à chercher euh, des solutions. Oh, non, mais je euh, sais qu'il y a... Euh je plus, sais qu'il y a quelque chose euh, dans les agendas quand même les autres euh, non, non, non euh, Open My Organization pour... enfin, je dirais oui et non oui et non parce que on peut organiser des événements mais c'est essentiellement des réunions, il y a la possibilité d'organiser d'autres événements mais ça n'a pas le, la même facilité que, euh, que tu vas trouver que dans un programme de, de, comme euh, un programme d'agenda classique tel que tu le retrouves sur ton téléphone portable par contre, je sais parce que je l'utilise, il y a des rappels. Donc, on peut fixer les prochaines séances et il y a un rappel quelques jours avant. Donc, euh, oui. euh, il, y a, il y a quand même du structurant par rapport à ça aussi. Oui, mais vraiment orienté euh, réunion avec effectivement les rappels qui sont envoyés uniquement aux gens qui appartiennent aux différentes équipes, euh, bien sûr. Ah, j'avais une question aussi, oui alors, je ne veux pas prendre l'espace des autres, allez-y. <rire> Alors, moi, je vais, je vais arrêter l'enregistrement. Oui. Euh, et puis, euh, comme ça, on peut passer sur du questionnement libre et revenir peut-être sur des, des points euh, que vous avez envie d'approfondir.